Bonjour à tous alors comment allez-vous et pour ma part je vais super bien ici Tina pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tina Fitness Et bien aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne en fait c'est une vidéo un peu courte c'est une petite vidéo histoire de terminer la semaine c'est une petite vidéo sur les abdominaux euh, Cette vidéo va vous permettre d'exploser de vos, vos abdominaux euh, en gros dans cette vidéo je vous présente quelques exercices qui vont vous permettre de, de, vous, de vous tracer au niveau de tout ce qui est ceinture abdominale, tracer vos obliques, avoir le V et avoir le grand droit. En gros c'est les 8 abdos que vous savez que vous avez au milieu, ok Alors sans plus entendre je ne vais, vais pas vous laisser patienter plus que ça, on va directement aller sur, la, sur, la, sur les séances. Ok, je commence la séance par un, un exercice que tout le monde connaît, tout facile. En gros, qui consiste à mettre les mains derrière la nuque, enfin, derrière les, derrière les, les oreilles, euh, à positionner vos pieds en, en triangle et à faire des flexions abdominales. Euh, tout simplement, j'en fais... Après, je vous conseille d'en faire quoi D'en faire quatre euh, séries euh, en commençant de... de, de, de pardon, faire quatre séries, de faire des séries de 4 C'est-à-dire, première série... Non, faire des séries de 10, plutôt. Des répétitions de 10. Faire 4 séries de répétitions de 10. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, vu que c'est le soir et tout. C'est la fin de la semaine, je suis un peu... Voilà, je suis vanné. OK. Faites des séries de 10, euh, 10 x 4, hop, vous y allez. Surtout, essayez de remonter. La plupart des gens, ils vont s'arrêter. voilà, regardez. La plupart des gens, ils vont s'arrêter, ils vont pas assez remonter. Essayez de bien monter. Voilà, essayez d'aller... Limite, aller toucher vos... vos... Vos genoux avec votre nez, si possible Bien sûr, ne tirez surtout pas sur la nuque Il ne faut pas tirer sur la nuque Et toujours, il faut essayer de garder les yeux levés vers le ciel Surtout quand vous descendez Gardez toujours les yeux levés vers le ciel C'est un point d'appui pour savoir si vous tirez ou pas sur la nuque À partir du moment que vous tirez sur la nuque, vous aurez mal à la nuque okay? Évitez surtout évitez évitez surtout, surtout évitez de tirer sur la nuque C'est un exercice très connu pour les abdominaux Mais les gens ne le font pas forcément de la bonne manière après vous voyez des fois j'ai un peu de mal à tenir avec les pieds au sol parce que forcément c'est pas évident franchement quand vous, en quand vous en enchaînez plusieurs au fur et à mesure c'est pas évident c'est pas évident franchement c'est pas du tout évident ok alors là on va passer au deuxième exercice alors c'est quoi le deuxième exercice pareil mais juste c'est pour travailler les obliques alors là vous allez prendre la même position juste vous allez prendre votre pied gauche ou votre pied droit selon la partie des obliques que vous tra voulez travailler soit le gauche soit l'oblique gauche soit l'oblique droit vous allez mettre votre, votre talon d'achille sur votre genou, et là, avec votre coude droit ou gauche, selon l'endroit où vous avez posé votre genou, vous allez essayer d'aller toucher votre genou avec le bout de votre coude, ok Et là, pareil, vous faites 10 répétitions, 4 séries de même. 10 répétitions par, euh, par oblique, c'est-à-dire, si vous faites l'oblique droit, vous, vous faites 10 répétitions x 4 séries, Pareil si vous faites l'oblique gauche, 10 répétitions x 4. Voici la présentation de l'oblique gauche. Pareil, enfin. Euh, je crois que lorsque vous faites de gauche, ça travaille le droit. Lorsque vous faites le droit, ça travaille le gauche. Ouais, c'est plutôt ça. En gros, là, ce que je, je fais, quand je vais aller toucher le, avec le coude de gauche sur mon genou droit, ça va travailler l'oblique de droite. Et Vice versa, quand je touche avec le coude de gauche, non, avec le coude de droite sur le genou gauche, ça va travailler l'oblique gauche. En gros, c'est inversé. Ok les gars, je crois que c'est ça, euh, dites moi dans, dans les commentaires si c'est vraiment ça, j'ai un doute, j'ai un doute, mais je pense que c'est ça, c'est inversé, alors là le troisième exercice, c'est un exercice avec la boule, enfin un ballon, peu importe, vous prenez un truc qui, qui, qui fait office de ballon, et là vous allez chercher à faire quoi, vous savez, en fait c'est un peu du gainage, c'est du gainage, euh, qui c'est un, un exercice qui, qui mélange et flexion alors ce que vous cherchez à faire c'est de garder toujours les pieds en suspension en, su en suspension au dessus du sol en faisant des mouvements de gauche à droite un peu comme euh, une personne qui ferait du kayak un peu comme du kayak ok vous essayez de pagayer gauche droite gauche droite et là pareil vous faites des répétitions de 10 x 4 10 x 4 franchement c'est pas un exercice super euh super facile franchement c'est si je mettrais si je devrais donner un... une échelle de 1 à 5 je mettrais plutôt du 4 sur cet exercice franchement c'est pas évident la part des gens n'arrivent pas à faire le mouvement gauche droite gauche droite vraiment c'est vraiment ce mouvement là et là ça va vraiment vous travailler tout ce qui est le V c'est à dire vous savez le V là euh, juste en... en dessous des obliques vraiment le... ce V là qui est juste au dessus de vos quadriceps Franchement, je vous promets, cet exercice, vous allez le ressentir dès, le premier, euh, dans, dès la première série. Vous allez vraiment le sentir. C'est vraiment un bon exercice, je vous le conseille. prenez pas forcément un poids super long, j'ai pris du 6 kg. Adaptez votre poids à votre corpulence okay et à l'effort physique. Là, on passe au quatrième exercice. Euh, pareil, c'est un exercice pour travailler les obliques. Alors, l'exercice consiste à quoi Vous prenez un poids, vous le déposez au, juste au-dessus de vos, de vos euh, adducteurs au-dessus de vos adducteurs, et là, euh, avec un bras, vous vous positionnez ben, comme sur la vidéo, et là, vous essayez de faire des flexions, vous descendez et remontez, et là, vous en faites une, une dizaine, dizaine de répétitions, si vous, si vous pouvez, aller jusqu'à 20, si vous ressentez pas le truc, allez vraiment jusqu'à 20, essayez de faire un maximum, limite, faites votre max jusqu'à l'épuisement, bon, c'est pas trop conseillé, je vous conseille pas trop, mais essayez d'en de, de, faire un max de répétition, là, vraiment, c'était vous, pour vous présenter l'exercice, j'en fais pas un max de répétition, ok Là, pareil, vous faites de l'autre côté pour l'autre oblique. Là, évidemment, c'est pareil, comme tout à l'heure, en sens inversé. L'endroit où, où vous allez poser le poids ne sera pas l'endroit travaillé. En gros, je pose le poids à droite. En gros, ce sera l'oblique gauche qui travaillera. Vice-versa, je pose le poids à gauche. C'est l'oblique droit qui travaille. OK. Là, c'est quoi C'est le quatrième exercice, je crois. 4 ouais, quatrième exercice. Alors là, on va passer au cinquième exercice. Alors ça, c'est aussi, ça aussi un truc connu. Ça, les, la plupart des gens le font avec un banc. En gros, vous prenez un banc et là, vous, vous mettez à, à faire des flexions jambes tendues. En gros, vous essayez au maximum de contracter vos abdominaux. Euh, ça ressemble un peu au premier exercice, mais euh, c'est un peu plus difficile, j'ai envie de dire. Franchement, si vous n'arrivez pas le premier exercice, c'est celui-là. Enfin, si vous n'avez pas celui-là, si vous n'y arrivez pas sur celui-là, prenez plutôt le premier exercice. Pareil, vous, essayez de, vous essayez de faire des flexions, <coughs> pardon. Vous essayez de faire des flexions, euh, surtout essayez de, de lever un peu plus les jambes. Franchement, je vous, je vous promets, mais moi j'ai galéré. Regardez mes jambes, ils sont pas assez assez levées parce que j'ai vraiment galéré sur cet exercice. Mais c'est vraiment quelque chose qui va travailler le bas de vos abdominaux et encore renforcer vos levées. En gros, renforcer le bas des obliques, franchement. Et vos abdos inférieurs, surtout vos abdos inférieurs et le bas des obliques c'est un exercice qui va vraiment le renforcer Encore là pareil, un autre exercice qui consiste à quoi En fait celui-là il n'est pas forcé, enfin, c'est un... un... une... une contrefaçon du, du trône romain C'est quoi le trône romain Je ne sais pas si vous connaissez cette grande chaise là dans les salles de muscu On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, en gros vous mettez votre coude et vous êtes censé lever les jambes En gros c'est un peu ça, c'est un... ça que j'essaie d'imiter Pareil, c'est un exercice qui va travailler le, le bas de vos obliques, le, votre, le bas de vos abdominaux, en gros les, abdos inf, les abdominaux inférieurs. Le gros abdominaux d'en de, dessous, vraiment, cet exercice va le travailler. Pareil, essayez de tendre les jambes. Là, je ne tends pas assez les jambes, parce que même moi, je vous dis, c'est vraiment pour vous présenter le truc. Mais si vous arrivez mieux que moi, c'est parfait. Moi, après, je vous, je vous ai dit, j'ai essayé, j'ai fait pas mal d'exercices, du coup, j'étais un peu fatigué. Et c'est pas forcément évident de lever les jambes jusqu'au ciel, ok Essayez toujours de chercher cet angle à 90 degrés, franchement c'est ça qui va vous permettre de vraiment bien travailler et avoir des abdos en béton à la fin, d'accord Bon mes chers amis, cette vidéo touche à, touche à son terme, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert dans la description de la vidéo juste en dessous. Surtout le pouce vert, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné sur la chaîne China Fitness. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que sera la nouvelle vidéo. Je pense que ce sera une vidéo sur les pectos. Ok Bon, pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, gardez la pêche. Allez, à tchao les gars.